What's up, j'espère que vous êtes tous magnifiques Je vous présente une de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, amis. On est sur Skill PvP, le serveur le plus populaire du moment. Et aujourd'hui, les amis, nous allons tester le collecteur. Nous avons enfin réussi à euh, accomplir notre agriculteur niveau 20 lors de mon dernier live que j'ai effectué sur Skill PvP. Le même live où j'ai fait tirer le Legendary Bag et. La Pharmax en Space, donc si vous étiez pas là, désolé, mais ben vous n'avez pas pu voir, voir les, les ce que vous avez, euh, ceux ce qui ont gagné. Donc je crois que c'est UU Gaming qui a gagné et d'autres personnes, je m'en souviens pas. Donc pendant ce live nous avons upgrade notre compétence euh, à niveau 20, donc comme vous voyez, c'est marqué achevé On a upgrade de 1 plus notre niveau de mineur, donc à 16, et euh, c'est pas mal tout, ingénieur, on est toujours 15, on n'a pas besoin de plus. Donc avec tout ça, les amis, ça m'a permis euh, de créer, euh, comment on appelle ça de la magnifique euh, Le magnifique collecteur qui est là Et le collecteur comment ça fonctionne ça marche sur Du 16 x 16 De longueur dans un chunk Donc c'est plutôt intéressant, 16 de hauteur, 16 de longueur Donc c'est plutôt intéressant Nous allons faire quelques petits euh, trucs Déjà il faut mettre de l'eau Donc euh, je vais aller devoir chercher de l'eau comment, comment on fait ici à tous les 1, 2, 3 1, 2, 3, Donc, on va faire à peu près au On va faire à peu près genre Ici euh, Ici Ici, je crois qu'on va mettre de l'eau. Comme ça, à tous les endroits ici, on va mettre de l'eau. On va mettre euh, des graines ici. En tout cas, je fais le chien, les gars. Je vous prends dès qu'on a fait le premier étage pour vous voir un peu comment on va faire jusqu'en haut. Ah, hein tout de suite. Ok, il faut juste ça, mettre ça, la glowstone. Mais là, on a bientôt fini de faire le premier étage. Et là, il faudra faire genre 16 de hauteur, 16... C'est ça il faut faire... En fait, euh, là, on est à la couche minimale. Il faudra faire 16 au-dessus de, du collecteur. Oui, voilà. Et, et ça récoltera automatiquement on oui. va récolter automatiquement mais vous... vous Mais l'inventaire, il est pour... petit en vrai quand je suis en train de... Tiens j'ai vu dans le truc c'est quand même méga petit, en, hein. bah, en vrai. En vrai je resterai un peu à FK je pense à côté pour... Déjà faut attendre que ça pousse là. En vrai tant que personne est niveau 15, en vrai... Euh... Bah toi Icon c'est niveau 15 non hein? Ouais moi je suis 20. C'est niveau 20 donc toi t'as plus besoin. Ouais ben, bah on faudra attendre qu'il soit niveau 15 pour les... okay. Donc, les à le... Ok donc la Glowstone il de... y a quelqu'un qui a été la chercher sinon je vais y aller... Euh... Bah non ah, il y a un il allait la Il était vraiment lent là ça en fait. Pas assez rapide là ça pas assez rapide pour moi. En fait, j'en ai 40, mais je voulais en avoir un plus, mais il a rien du tout. Attends est... Non, t'es trop lent, là, ça laisse tomber. Nul, là, ça n'a, nul. Euh, on en a même pas. Choups, t'es vraiment pauvre, t'as même pas de l'eau. On les met où On les met où, que pas où les met Ar Archi noob. Non, non, non, Archi noob, j'ai dit. Ouais, ouais, ouais. Mais les au-dessus de l'eau. On pourra pas faire tomber l'eau, du coup. Non, on, va, on fera pas tomber l'eau, c'est pas grave. Mais regarde, en moins ça pousse, là. Faudra mettre un bloc au-dessus et comme ça après il y aura directement l'eau. Si vous êtes prêt, on fait le deuxième étage hop hop hop Attends, attends, attends. Euh, gars, donc en fait j'ai été dormir et tout, mais on a quand même réussi à finir la la base. Donc j'ai pas l'impression que ça fonctionne par exemple le Hooper... Bon, je vais vous montrer vite fait ce qu'on a fait. Donc on a mis toutes les upgraders sur le collecteur, on a fait plein de conneries, bon voilà vous avez vu. Euh, le problème c'est qu'il y a un bug avec le collecteur, j'ai l'impression qu'il y a un énorme bug en fait euh, Le bug c'est que ça récolte seulement un étage en fait, euh, ça récolte pas tous les étages Donc je vais faire un petit slash -back et je vais vous montrer vite fait, c'est un peu chelou, on a tout fait, ça nous a pris énormément de temps Donc déjà j'étais en train de faire du, du pétrole justement pour remplir le, la machine quoi, et comme vous allez voir regardez le connecteur il marchait, en ce moment on l'a vu qu'il fonctionnait Ici il manque juste de lumière, faudrait que je mette une glowstone ou quelque chose Pour que ça, ça fonctionne Mais comme vous avez vu, il y a des étages Que ça récolte pas du tout Comme celle-là euh, Celle-là par exemple, ça récolte pas du tout Celle-là non plus Mais il y a une étage seulement que ça récolte sur toutes les trucs Donc tant qu'il ne corrigent pas ce bug-là Je crois que ça vaut pas du tout la peine que vous en fassiez en fait les gars C'est complètement baiser, en fait comme truc Attends, on va prendre 54 blocs là Regardez Ici, ça récolte pas. Ici, ça récolte pas. Ici, ça récolte pas. Ici, ça récolte pas. Ça récolte pas ici non plus, non plus là, non plus là et non plus là. Mais il faut savoir que c'est mal fait leur système. J'ai l'impression. J'ai l'impression que ça cultive une plante à la fois, euh, ce qui est un peu nul en soi, parce que une plante à la fois, c'est pas super super bon. Euh, je vais quand même vous montrer vite fait. Regardez. Attends, faudrait trouver où est ce que ça récolte déjà pour l'instant. Et déjà, il faudrait mettre de la lumière dans les coins là. Il manque de lumière. Donc elle est mal un peu faite. Attendez, comme ça, on va descendre. On va descendre ici. Donc ici, ça se récolte pas. Non, tout est plein. Peut-être ici. Non. Peut-être ici. Je vais aller voir vite fait. Non. Tout est là encore. What the fuck? C'est genre vraiment bizarre. Soit il y a un bug, soit ils vont le régler ou quoi. Mais présentement, les gars, je vous dis, ça vaut vraiment pas la peine de faire un collecteur. Euh, c'est complètement bugué. Regardez ici. En fait, ça récolte, mais j'ai pas l'impression que ça replante. Je sais pas. Peut-être que c'est juste nous qui a attardé, qui a pas fini de mettre des graines ici. Mais encore là, ça me surprendrait quand même. Enfin, je sais pas. Il est bizarre le collecteur en ce moment. Donc, ah, regardez, oui, oui. Regardez le premier étage. Il vient de se faire récolter là. Vous voyez, ça, ça se récolte, mais un par un, genre. Petit par petit en fait, il y a juste le premier étage qui se récolte, et c'est le fond qui se récolte, regardez après ça bug, et pourtant regardez si on va au Home Co, le Home Collector, euh, on va regarder vite fait, regardez, il y a une, deux, trois, deux, une à trois tomates qui se prennent à la fois, c'est pas super super rentable en soi les gars, vraiment je suis un peu déçu du truc, euh, je vais descendre ici en bas, euh, je vais descendre encore un coup, regardez, un coup ici, Wappel regardez regardez, seulement ça de tomate, et dis dis disons que, regardez, ça ne récolte pas super rapidement, mais en vrai, s'ils corrigent bu le bug, et qu'ils font en sorte que ça se récolte oh, et beaucoup plus rapidement, ça peut être hyper, hyper rentable, donc, il euh, faudra juste lui euh, jeter un coup d'œil, et voir si ça, le bug est corrigé dans les prochains jours, semaines, euh, sur ce qu'il Mais sinon, le collecteur en soi, c'est quand même assez rentable. Je veux dire, vous n'avez pas à récolter les tomates. Et, euh, et les tomates, c'est quelque chose qui est quand même assez chiant à récolter. Parce que pour les récolter, il faut faire ça, les gars. Il faut se promener dans chacune des rangées. clic droit, clic droit, clic droit. Et ça ne récolte pas toujours du premier coup. Donc, il faut repasser sur la même rangée. Puis... Bref, c'est casse-couille quoi de les récolter. Donc, c'est bien qu'il euh, y ait au moins le... Le collecteur pour la récolter Moi je trouve ça et le colza je trouve que c'est une bonne idée Nous on a décidé de faire à la tomate Mais comme vous voyez ça prend que le premier étage Ensuite ça va peut-être se déplacer au deuxième étage encore le deuxième étage il manque énormément de graines Donc on va déjà faire ça Moi je vais aller acheter des graines, acheter de la glowstone pour remplir les coins qui manquent Et puis je vous reprends euh, Dès que c'est fait je sais pas, c'est qui le fils de pute qui a enlevé les graines ici, mais il va payer parce que ça vient me coûter 3000$ pour 100 graines quoi. Donc c'est 30$ dollars la graine, c'est quand même assez chaud. Euh, J'ai des lanternes aussi, comme vous voyez dans mon inventaire. J'ai fait mon kit et choups, m'en affile un peu. Donc là, ça commence à repousser ici. Là, ça l'a récolté, on dirait, à l'étage ici. Donc je sais vraiment pas comment ça fonctionne le, le collecteur, mais ça a l'air de marcher maintenant. Je sais qu'hier soir, il buggait complètement. Donc euh, je sais qu'il récoltait pas tous les étages. Là, on dirait qu'il a récolté cet étage là aussi. Donc, en soit, c'est plutôt rentable si ça récolte vraiment tout, tout, tout bien les étages. Après, c'est sûr que c'est dommage que ça récolte pas tout en même temps et que ça récolte étage par étage, feuille par feuille. Euh, ça aurait pu être beaucoup plus rentable de, euh, si ça récoltait et... genre tout d'un coup, en fait, et que ça mettait tout dans le... dans le collecteur. Déjà, je sais pas si ça ferait laguer le serveur, par exemple, je pas me... je vais pas me justifier là-dessus. Mais je sais que nous, sur k c'est ce qu'on fait et ça n'a pas d'impact nécessairement sur les lags. Donc, hey. Je sais pas pourquoi ils font pas ça, ça pourrait être une bonne façon de, de récolter, le collecteur serait beaucoup plus cheat et ça serait beaucoup plus rentable pour ce que ça coûte à crafter et ce que ça coûte aussi ben, pour le monter quoi, parce qu'il faut quand même être agriculteur niveau 20 pour pouvoir l'utiliser, ce qui est quand même assez, euh, assez difficile quand on y, on y réfléchit, c'est quoi, 10 millions d'XP euh, pour être euh, l'avoir, donc c'est quand même assez chaud, mais bon. J'espère que la vidéo vous a plu aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite évaluation du collecteur, vu qu'on vient tout juste de l'avoir, et je suis intéressé par savoir aussi ce que vous, vous en pensez du collecteur, est-ce que vous, vous en avez dans votre base, les gars, si vous en avez, dites-moi, euh, vous, est-ce que vous trouvez que c'est rentable, est-ce que vous, il fonctionne bien, est-ce que c'est juste moi qui est hyper pas chanceux, enfin expliquez moi quoi je, je je veux vraiment savoir ce que vous vous en pensez du collecteur est ce que vous trouvez que c'est trop cheat est ce que mon idée que ça soit encore plus cheat ça soit euh, c'est une bonne idée est ce que vous trouvez que c'est pas une bonne idée enfin donne, donnez moi votre avis dans les commentaires les amis je suis intéressé par euh, savoir votre avis là dessus um, et puis voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la vidéo d'aujourd'hui les amis en espérant que celle-ci vous a fait plaisir on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo on est sur une putain de lancée en ce moment les gars on n'a pas manqué d'upload depuis vraiment longtemps donc, euh, en espérant que ça continue, ainsi. Sur ce, les amis de l'Interweb, je vous dis à demain, c'est à ciao, ciao